Je suis venu te dire, non pas que je m'en vais, mais que dans cinq jours démarrent les offres de Noël, voilà. Les dernières avant l'anniversaire du site qui sera au mois de mai. Les offres de Noël, c'est notre algorithme de remise groupée, qu'entre nous on appelle, eh, tu le connais, c'est Nono, Nono Lys. Et eh bien notre algorithme de remise groupée, il double les remises, d'habitude dans de... Quand vous commandez par exemple deux demi-journées, c'est 10%, mais ben là vous aurez 20. Euh, au lieu de 15, ça sera 30. Au lieu de 20%, ça sera 40% de remise. C'est sur la dizaine de jours qui s'étale du 15 au 25 décembre, pas après et plus jusqu'à mai. Hein. Vous connaissez bien nos quatre périodes de solde, enfin de promotion de l'année anniversaire, la séquence Halloween Black Friday et Noël, donc là on est à la dernière, avant les 5 ou 6 prochains mois, il faudra en profiter, tout ça, ça se passera évidemment sur madconsulting.fr. c'est la boutique de e-commerce, c'est là où vous téléchargez les 131 ou 137, je ne sais plus, demi-journée de séminaires disponibles, et pour rester informé des dates de début de l de la, et de la fin de l'opération, ben le meilleur c'est de se suivre sur l'ensemble des réseaux asociaux, s'abonner à la chaîne, à Twitter, à Facebook, à Instagram, etc., etc., etc., etc. Euh, restez bien jusqu'au bout de l'étude de cas. Vous n'allez pas être déçu. Il y a une partie travaux pratiques qui est très intéressante et que je n'enregistre d'habitude jamais. Voilà. Ah les menteuses, c'est ma spécialité. Est-ce que tu pourrais, excuse-moi d'être un peu directif, mais là, tu vois, oui. les gens sont en train de se faire chier. C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je suis pas dans la ligne de dominante. Comment ça s'appelle oh, je, je suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah ouais, Tu t'appelles, quel est le pseudonyme que tu as choisi pour cette étude de cas Je m'appelle Thierry. Alors Thierry, est-ce que tu as un petit message à passer pour les auditeurs, qu'ils soient VIP ou pas Bonjour à tous, les, les analyses de Stéphane-Edouard sont très, toujours très pertinentes. On dirait que tu parles avec un pistolet sur la, <rire> sur la tempe. Bon, oui, je, suis, vous y croirez. je suis un peu euh, hésitant pour ma première... Euh, mon premier enregistrement. Vous croirez à la sincérité de, de Thierry, ou pas. Euh, Vas-y Thierry, tu, tu, dans le cadre de ton abonnement VIP, tu peux m'appeler donc euh, mensuellement pour des questions soit personnelles, soit professionnelles, soit euh, liées aux relations homme-femme. J'écoute. Alors, parce que ça fait un an à peu près que je fréquente une fille, une fille qui va bientôt avoir 30 ans. Et moi, je n'ai plutôt 35 en, en théorie, ce n'est plus une fille, c'est une femme, hein, en théorie, à 30 ans. Je t'avais déjà parlé d'elle dans une étude de cas ah. précédente et t'avais dit que c'était plutôt, plutôt une fille au niveau de la mentalité. C'était Peut-être, mais... sauf que les chatons qui nous écoutent n'en savent rien, parce que cette, cette étude de cas ah. précédente, a priori, n'avait pas été enregistrée, c'est ça Oui, c'est ça. D'accord, donc on parle, tu t'adresses à des gens qui ne peuvent pas le savoir. Donc un petit peu d'empathie, mets-toi à la place des auditeurs et ne suppose pas qu'ils savent des choses qu'ils ignorent. Mmh, oui. Ah, oui, euh... c'est la base de la conversation en fait, c'est de se demander ouais. qui nous écoute. Euh, oui. Euh, eh bien, dans... seul... je dis Fille seulement parce que tu, tu avais dit qu'elle avait. Euh... Oh, je ne me rappelle plus exactement des termes en... que tu avais utilisés, mais. Euh mais qu'elle manquait peut-être de, de maturité, ou je ne sais plus pourquoi tu avais dit que c'était plutôt une fille qu'une femme. Non mais, mais bon, peu importe. On t'écoute. Et... Alors, donc ça fait un an que je fréquente euh, cette fille, et je me suis aperçu qu'elle m'avait menti sur beaucoup de sujets euh, très importants. Ah, les menteuses, c'est ma spécialité. <rire> J'ai ton séminaire sur le mensonge qui s'appelle... Euh, qui vous ment, quelque chose comme ça. Ah oui, ouais, ai, j'ai eu des menteuses de catégorie euh, championne départementale, niveau national, voire parfois international. On va pouvoir comparer. Allons-y, j'ai hâte. Alors, en fait, euh, j'ai je, je, décidé que cette relation ne pouvait pas durer. Et en fait, euh, bah, ma question, c'est, euh, au vu des, des trois mensonges que je vais t'exposer, trois exemples. Euh, est-ce qu'il est possible de faire quelque chose pour, bah, pour l'aider Ou est-ce qu'il faut que j'en parle à sa famille Ou est-ce qu'il n'y a rien à faire <rire> Laisse-la s'aider soi-même, elle-même. Comme oui. dit La Fontaine, aide-toi, le ciel t'aidera. D'accord. Dès l'instant en fait, euh, où tu sortiras du cercle de ses priorités, elle redeviendra exactement ce qu'elle était et elle reprendra sa pente. On ne change jamais personne. Ouais, en tout cas, je me demandais si ça valait le coup d'en parler à quelqu'un de son entourage ou pas, étant donné qu'ils n'ont pas l'air d'être au courant de, de ça, bizarrement. Est-ce que tu pourrais, excuse-moi d'être un peu directif, mais là, tu vois, oui. les gens sont en train de se faire chier. Donc, il faut que tu nous dises, il faut que tu leur dises le contenu des mensonges. Sinon, alors gens, là, ils sont en train de partir. J'en ai trois. J'en ai trois. Au début, je pensais qu'elle euh, qu'elle me trompait, étant donné qu'elle qu'elle n'était pas euh, au, euh, au travail qu'elle disait faire. Mais en fait, je me suis aperçu que le métier qu'elle disait faire, en fait, elle, ce n'était pas vrai. Et en fait, elle elle s'était inventé un métier qu'elle avait fait qu'elle a fait donc pendant six mois. Dans l'ordre, dans l'ordre. Tu n'es pas très séquentiel. Tu n'es pas très clair. Dans l'ordre, dans l'ordre chronologique. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, donc, d'abord, je me suis aperçu que le métier qu'elle faisait au cours de nos premiers six mois de relation eh bien, en fait, elle ne faisait pas ce métier, mais elle faisait autre chose. Elle faisait, euh, euh, bien, du ménage, je crois. Je ne suis pas sûr. Mais quelque chose comme ça. Alors euh, qu'elle était censée donc, faire quoi Elle était censée faire un métier dans le dans le droit, disons. Pour résumer, elle, oh, ouais, elle aidait des, euh, des enfants maltraités. Euh, elle était femme de ménage mmh. au lieu d'être avocate pour enfants handicapés, c'est bien ça Soyons clairs un petit peu. C'est à peu près ça. D'accord, tu l'as su comment En fait... Vous voyez, oui, je suis désolé, oui. mais vous voyez quand je n'interromps pas comment la conversation ne va nulle part Après, vous me reprochez d'interrompre, mais si j'interromps pas, vous allez partir, vous n'allez pas écouter, parce qu'on va mettre une heure et demie à poser les faits importants, parce que ça ne va nulle part. Donc, je suis obligé d'être directif. Alors, oui. tu l'as découvert comment je l'ai découvert parce que euh, il y avait des, euh, des incohérences dans son dans son euh, dans son récit. Cependant, j'ai eu du mal. Exemple d'incohérence. En fait, euh, son employeur euh, qu'elle disait euh, euh, avoir n'était pas. Euh... Enfin, c'est pas qu'il n'existait pas, mais c'est que j'ai découvert que cet employeur ne l'avait jamais employé. Comment Alors, Parce qu'elle s'est trompée. Euh... En fait. Euh... En fait, elle s'est trompée sur des détails factuels, tu feras pas après j'ai tu, tu ne feras pas compteur comme métier, toi Non, mais en fait, j'essaie de ne pas être trop spécifique pour, pour... Oui, mais enfin, quand même, tu, bien peux bien. Dire que, tu peux dire qu'un jour, euh, en, en te racontant une journée de travail, elle a inversé le nom de son, de son patron avec le nom de, son, de je ne sais pas qui, c'est ça, non euh, C'est ça, et en fait, elle je lui ai demandé de répéter, elle s'est trompée à nouveau, mais, après, mais, euh, mais avec conviction. Donc, c'était pas une erreur, c'était juste qu'elle ne savait pas. Elle ne connaissait pas le nom de son employeur, d'accord, très bien. Bah, c'est ça, elle connaissait le nom de la boîte, mais pas le nom de la personne qui était censée lui verser de l'argent. Elle s'était trompée. pas Ok. Et... Ça, c'est un exemple concret. Ensuite, un autre, s'il te plaît euh, Deuxième mensonge c'est qu'en fait, elle a dit qu'elle avait arrêté ce travail. Enfin, elle était obligée d'arrêter ce travail, malheureusement, car elle est tombée malade. Elle avait une maladie qui, en fait, euh, j'ai découvert qu'en euh, qu en fait, cette maladie était simulée. Et ça, j'ai découvert en regardant sa trousse à pharmacie. Qu'est-ce qu'il y, qu qu y avait dans sa trousse à pharmacie Sois un ouais. petit peu plus précis, s'il te plaît, mon petit chaton. En fait, tous les, mé tous les médicaments qu'elle prenait n'étaient euh, pas. Euh, elle ne prenait aucun médicament pour soigner sa, sa maladie qu'elle était censée soigner. D'accord. Et... Cette, cette maladie, comment tu... Il oh, faut tirer les verres du nez. Euh, c'est quoi le lien entre maladie et médicaments C'est-à-dire que comment tu savais ce qu'elle devait prendre Tu t'en es informé Tu as fait des recherches Oui. Ben, bah, dis -me. Oui, c'est-à-dire que quand on... C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'en en fait, je me suis renseigné sur le, le traitement qu'elle disait... Qu Donc, disait si de tu t'es renseigné, c'est fait... que tu avais un doute Ah oui, j'avais un doute. Le doute, il t'est venu comment C'est ça qui est intéressant alors, j'essaie de me rappeler. C'est qu'un élément factuel... Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille Si tu faisais un film de cette histoire, tu comprends bien que il faudrait que nous, tu nous fasses voir le, le moment où tu as eu la puce à l'oreille, ou pas oui. Si c'était un film ou une série, est-ce que tu aimerais voir le moment où l'acteur a eu la puce à l'oreille Oui, en fait, euh... Non, oui ou non Oui. Oui, alors pourquoi tu ne nous le dis pas Puisque toi-même, tu aimerais le savoir. Bah, en fait, euh, à la base, j'avais mes questions, c'était plutôt euh, qu'est-ce que je peux faire pour, pour l'aider, mais je n'avais pas spécialement prévu de raconter euh, tout en détail, en fait. Mais, mais tu... Euh, si tu... Tu, sautes à la... tu sautes à une réponse erronée parce que tu exposes mal le problème. Tant qu'on n'a pas compris exactement ce dont elle est coupable, qu'est-ce que tu veux que je te dise pour l'aider D'accord. Alors j'ai su qu'elle. Euh, j'ai eu le soupçon d'un mensonge, car la, des, des éléments factuels qu'elle m'avait dit, c'est-à-dire, par exemple, elle m'a dit la première fois que son traitement avait duré tant de semaines. Voilà, mais dis nous ça Et une semaine après, ça, il avait a quelque pas, chose pas qui avait te tirer changé. Les, les vers du nez, c'est par ça qu'il faut commencer Et en fait, euh, donc j'ai découvert que, euh, euh, petit à petit, que qu'elle n'avait probablement jamais été malade, euh, de, jamais été atteinte de cette maladie-là. Tu comprends bien que si, encore une fois, tu, tu l'écrivais dans une nouvelle ou si tu nous le faisais voir dans une série, il faudrait qu'on voit l'ordonnance, il faudrait qu'on l'entende se tromper dans les dates. C'est par ça qu'il faut commencer quand on raconte une histoire et qu'on veut essayer de tenir son auditeur jusqu'au bout. Oui. C'est pas par euh, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider et puis deviner tout le reste. Alors, troisième exemple. Euh, troisième exemple, c'est qu'elle m'avait déjà expliqué quel, euh, quel métier elle faisait avant de faire euh, le métier qu'elle faisait quand on s'est rencontrés. C'est-à-dire un métier qu'elle a fait il y a quelques années, un métier un peu dangereux euh, physiquement, c'est-à-dire euh, un métier assez sportif. Euh, et euh, comme c'était une histoire qui était, comme en fait c'était un métier qui était un petit peu, euh, qui était un petit peu dangereux, elle n'en a pas parlé à sa mère, ni à son père, ni à ses, sa famille. Et en fait, j'étais censé ne pas leur en parler. Voilà. Donc, c'était un petit secret qu'elle m'avait confié. C'est-à-dire, il y a quelques années, j'ai fait ça. C'était dangereux, je n'en ai pas parlé à ma famille. J'avais besoin de ça pour, je ne sais pas, moi, peut-être une phase de dévoiement. Aucune idée. Mais en fait, je me suis aperçu que ça, en fait, elle le disait à tout le monde, sauf à sa famille. C'est-à-dire, la première personne, chaque fois qu'elle rencontre une personne, elle lui en parle. Que ce soit une personne qu'elle soit amenée à revoir ou non, elle en parlait systématiquement. Et en fait, je me suis aperçu que, pareil, elle n'avait pas, pas fait ce métier dangereux. Elle pas comment, ce... comment, comment... Oh putain Donc, je vais te répéter la même chose une troisième ouais, je vais, fois. Ouais, je, vais, je, vais te, je vais te le dire. Mais il faut commencer par que... ça quand on raconte... Quitte à raconter une histoire, autant la raconter de façon intéressante Quitte à manger un truc, ah, autant je te que raconte ce soit Je te raconte d'abord ce qu'elle m'a dit, et ensuite, je vais te dire ce que j'ai découvert. C'est-à-dire que en fait, j'ai découvert par hasard sur euh, Facebook qu'une vieille publication qui est ressortie d'un résultat de recherche, euh, où en fait, on la voyait euh, cette année-là, l'année année où elle était censée faire euh, ce métier dangereux à l'étranger. Uh -huh et eh bien en fait on voit qu'elle était en France avec sa famille donc en fait ça veut dire quoi une publication laquelle... qui sort d'un résultat de recherche, que en fait, le, fait recherche la, la première moitié de ta phrase semble laisser entendre que l'info est sortie toute seule et la seconde moitié de ta phrase euh, dans recherche il y a actif, une recherche c'est quelqu'un qui cherche j'ai fait une recherche sur un autre sujet j'ai fait une recherche sur un sujet sans rapport avec elle et, et... Facebook m'a automatiquement ressorti une publication de elle, alors c'était vraiment le hasard non, le, ça ne s'appelle pas le hasard, ça s'appelle l'algorithme. Le hasard, ça aurait été que tu ne fasses rien et que l'info tombe du ciel. Ce n'est pas le hasard, c'est que tu as tapé un mot-clé et comme vous êtes amis sur Facebook, le, le mot étant présent dans une de ses publications, il est remonté avant les autres personnes. Si vous n'aviez pas été amis sur Facebook, ça ne serait jamais remonté. Oui. C'est ça que tu appelles ouais, le oui, hasard, c'est simplement des équations et des algorithmes. Ce qui m'avait semblé assez, euh, assez improbable, c'était que cette, cette, cette vieille publication euh, ressorte pile à ce moment-là pour me montrer euh, qu'en fait, euh, eh bien cette partie de, de sa vie, elle l'avait euh, inventée également. D'accord, mais ce n'est pas, si pas elle parce ne qu'une pas... photo, un jour dans l'année, elle est chez elle qu'elle ne peut pas avoir travaillé à l'étranger. Comment, comment en as-tu eu la certitude bah Parce que j'ai. Euh... Alors. En fait, sur cette photo, elle était avec était avec une autre personne qui était censée l'avoir accompagnée dans son dans son voyage à l'étranger, c'est-à-dire une collègue si tu veux de son métier dangereux. Et en fait, cette collègue, Mais tu craint quoi Tu es, on te sent transpirant d'anxiété. Quelle est l'origine de cette anxiété Pourquoi t'es nerveux comme ça Parce que, en fait, déjà que t'es pas un très bon conteur. le fait d'être aussi nerveux, ça rend tes phrases à la limite de l'incohérence. Pourquoi t'es aussi nerveux T'as peur ah, qu'elle te découvre, veux. pourquoi elle, elle, est, elle, non, euh, est elle, elle est abonnée à la chaîne Tu te rends compte la, la, la D'abord, c'est une menteuse, donc t'as rien à faire avec, et en plus, quand bien même elle entendrait, quel est le, quel est le problème Pourquoi tu œuvres à nous masquer les détails à un point où tu n'arrives même plus à t'exprimer de façon fluide. Je ne sais pas, le, le fait d'être enregistré de, pour la première fois peut-être, c'est un petit peu stressant, j'avoue. Non, en fait, je, je, dis, je distingue autre chose. Tu es angoissé euh, qu'on la reconnaisse, mais enfin, quand bien même tu dirais le métier, quelle importance C'est la seule au monde à faire ce métier euh, donc, Allez, trapéziste. Et tu sais combien il y en a des strapésistes dans le monde et, et quand bien même quelqu'un aurait le doute, quelle importance ça a D'accord. Donc, est... j'ai découvert que sa partenaire de, de, de cirque, qui est enfin, théoriquement partenaire de cirque, euh, était euh, donc avec elle sur cette euh, publication, euh, sur cette photo, et qu'en réalité, cette partenaire. Euh, elle a vécu en France pendant, pendant toute cette période. Et qu'en réalité... Euh, Comment as-tu eu la certitude que c'était du bullshit J'ai regardé tout son profil Facebook jusqu'à 2012, et j'ai vu que toutes ses publications à elle et celles de sa collègue, mm -hmm. euh, que j'ai pu trouver, montraient qu'à ce moment-là, elles étaient en France, et non pas dans le, dans le, le Donc pays... Donc c'est pas une publication, c'est une série de publications espacé de quelques jours sur une année. Oui, c'est une publication qui m'a mis la puce à l'oreille. D'accord. Une publication ouais. qui t'a mis la puce à l'oreille, ensuite tu as, tu as, tu as binge-watché, oui. tu as digéré toutes les autres, et tu as vu que c'était récurrent. Oui. Mais ça, ça tient en une phrase. C'est pas la peine de mettre dix minutes pour raconter ça, quand même. Est-ce que tu veux qu'on réenregistre Non, non, ça non, mais bon, euh, donc, alors... Donc là, on a trois exemples. 15, 16 minutes, 18 secondes pour arriver à trois exemples. D'accord, très bien. Donc, c'est une menteuse pathologique, carabinée et indécrotable. Et donc, quelle est ta question Ma question, ah ben D'abord, D'abord, euh... avant la question, quelle a été la réaction quand tu l'as confronté L'as-tu confronté à ces mensonges et quelle a été sa réaction Ça, ça devrait sortir je tout seul. Je ça ne conf... pas être la peine que je te le demande. En réalité, je l'ai confronté à à d'autres euh, sur d'autres sujets parce que j'étais persuadé pendant une période qu'elle me trompait donc je l'ai confrontée là-dessus j'ai obtenu alors j'ai obtenu euh, des des aveux d'une du, partie de de de, de vérité c'est-à-dire euh, qu'elle avait continué à revoir des des personnes qui la euh, qui la draguait etc mais pas de si tu veux si tu veux pas d'aveux d'infidélité donc là, on est en train de parler d'une autre anecdote qui, qui, qui, qui, qui donc échappe aux trois qu'on vient d'aborder ensemble. Oui, mais en fait, il s'avère que l'anecdote sur laquelle je l'ai confronté, qui me paraissait plus euh, importante, en réalité, que je m'étais probablement trompé, vu que, a priori, elle ne m'a pas trompé. Enfin, du moins pas pour le, enfin, après, après, après tout, je n'en sais rien, mais pour le dans le cas où j'ai cru qu'elle me trompait, ça n'était pas le cas. Donc je l'ai confronté franchement là-dessus. Je ne l'ai pas confronté sur tous les mensonges que je t'ai dit, car en fait, euh, la, la 90% de ce que je te dis, je l'ai découvert très très récemment. C'est quand, très très récemment euh, La semaine passée. La semaine passée, après une relation qui a duré, tu nous as dit Un an. Un an. Quelle a été ta réaction euh, Ma réaction, c'est que... Euh, euh... J'aimerais, alors en fait, j'aimerais éviter à l'avenir de, de fréquenter des gens mythomanes. Ça, c'est pas une réaction, ça. Bah, ma réaction, c'est que je vais la quitter. Parce que c'est pas possible d'établir de, de, une relation. Non, non. ça non, non, non plus, plus c'est pas, pas une plus réaction. J'aimerais à l'avenir, c'est une intention à moyen terme ou long terme. Je vais la quitter, c'est une intention à court terme. Mais aucune de ces deux phrases n'est une réaction. Imagine que tu filmes la scène, tu dirais quoi à l'acteur Joue quoi Tu ne vas pas dire ben à l'acteur euh, « joue, joue, je vais la quitter ». Tu lui donnes quoi Mais comme mon indication Mon impression à moi, après avoir découvert tout ça, c'est qu'en réalité, je ne connais pas cette, cette personne, qu'elle m'a euh, qu menti sur de, tellement de sujets que je, ne, que je ne la reconnais pas, en fait. Et donc, euh, c'est assez, euh, assez décevant. Donc ta première réaction, c'est d'avoir, c'est de la déception. Ça tient en un mot. Oui. Ça allait comment en dissertation à l'école En dissertation, ça allait. Ça allait à combien à peu près sur 20 En quelle classe En moyenne. On, passerait, long, on passe, a, on passe rarement de 14, 2 à 18 ou... d'une année ou... sur l'autre. Ou... Hein. En, en général, c'est à peu près constant les notes en dissertation. Hein. Comment c'est -ce en même temps. Ah, j'ai parlé en même temps, donc je pas entendu. Bon, ben oui, ben, je sais pas. C'est, Bon, ok. On va rien dire. De euh, toute façon, c'est vous qui en payez les, les conséquences. Et ben, bah, ok. Donc, tu as été déçu. Très bien. Et donc, euh, tu me demandes quoi aujourd'hui Aujourd'hui, je te demande si je devrais en parler à quelqu'un de cette. Euh, à qui simplement, ce que je devrais. à sa famille, par exemple. Pourquoi faire Pour que quelqu'un essaye de l'aider. Et pourquoi En quoi c'est ton rôle Ça n'est pas forcément. Je ne suis pas forcément obligé de le faire, mais je demande si jamais je peux, euh, si jamais je peux aider cette personne avec qui j'ai partagé de nombreux moments, même si même si elle m'a menti sur beaucoup de choses. Tu me sembles être Et un euh, bien bien brave garçon. Je pense oui. Tu me sembles être brave, même à la limite d'autre chose, quoi. Euh, les femmes vont te le faire payer très très cher. Très oui. très cher. Elles t'humilient, elles t'insultent. elle insulte ton intelligence pendant un an, et ton premier réflexe, c'est de te demander comment l'aider Ton premier réflexe oui, aurait bien. dû être de penser à lui mettre deux tartes dans la gueule. Pas les lui mettre, hein. évidemment, ça, ça ne se fait pas. Oui, mais mais pas l'idée aurait dû t'effleurer, bien sûr, tu aurais réfréné ton geste, car la violence envers les oui, femmes est sûr. intolérable. Tout à fait. Mais ton premier réflexe, n'est pas de penser à l'aider, tu n'es pas Jésus. Tu, tu me sembles être vraiment le comble du brave. Hein. Oui, c'est possible. Si tu te sens même pas insulté dans ton intelligence, c'est qu'il manque quelque chose. Si, c'est pour ça que je veux partir. Ah, tu n'es pas encore parti Une autre réaction Non, pour une question logistique, il faut que j'attende quelques jours. Parce que sinon, ça va être l'enfer de... Pourquoi Parce que tu habites chez elle, elle habite chez toi, vous êtes en séjour, vous êtes en voyage non, j'ai laissé des affaires chez elle, elle a laissé des affaires chez moi, et ce serait beaucoup... C'est la plus normalité plus des couples après un an. Tout le monde a échangé quelques affaires. Oui. Quand on laisse quelqu'un, quand, quand on laisse quelque chose chez l'autre, il faut être prêt à le sacrifier un petit peu. Um, moi, mon, défendu, ex, mon, mon ex a gardé ma télé et mon lecteur DVD. Moi, je savais du, du moment que je l'ai posé chez elle, je savais que c'était perdu. J'ai aussi euh, ressenti autre chose, est euh, tu, tu en, en, en validité beaucoup okay. de... Alors Vous ça il de... est, dis-nous de... ce que tu as Vous ressenti, de... du coup. Comment Le son est pas terrible. Le son est pas terrible C'est marrant, je t'entends parfaitement. Le son, saut... bah, le son a sauté pendant une phrase. Je te disais, dis-nous ce que tu as ressenti. J'ai ressenti également euh, une, certaine, une certaine gêne et... Euh, il euh, y a un embarras vis-à-vis des euh, de quelques amis euh, euh, qu'il avait fréquenté, car euh, elle a menti également à ces personnes-là. Et j'espère que, que euh, après que nous, nous soyons séparés, mes amis euh, n'y verront que du feu et, et n'y penseront plus, parce que sinon, c'est un petit peu, euh, effectivement, un petit peu honteux. De à ma part. quel sujet Je comprends pas. Tu, eh tu, en fait, tu cherches tellement à la protéger fond. et à être générique qu'on ne comprend rien. Elle a dit quoi à, qu à qui ces mensonges dont je t'ai parlé, je les ai également racontés à quelques amis à qui je l'ai présenté, et j'espère que... Mais qu'est-ce euh, que t'en as à foutre Des amis Non, de, ce leur a, de, de, de, leur, de sa relation à elle et eux. Euh, eh bien en fait, elle les Mais voit... Mais elle t'a ensorcelé euh, ou quoi elle, elle ne les voit pas en dehors de, des fois où... En fait, je suis toujours là quand ils se voient. Mais et alors, mais puisque puisque c'est fini et que tu vas partir ou que tu es sur le point de partir, qu'est-ce que ça change ah, C'était plutôt euh, un sentiment de gêne d'être d'être d'être sorti, d'avoir fréquenté quelqu'un qui euh, finalement m'a menti pendant si longtemps et a menti à tout le monde. Oui, ben elle t'a pris pour un con. C'est ça. Elle t'a pris pour un con, comme la plupart des femmes prennent les hommes pour des cons, et c'est pour ça que je suis là, c'est pour augmenter le niveau d'intelligence et de discernement collectif des hommes au sujet des femmes. Si on se laissait moins marcher dessus, si on distinguait plus rapidement les mensonges, et si on tolérait moins euh, de se faire utiliser comme des pourvoyeurs de ressources pertinentes et mobilisables, elles arrêteraient beaucoup plus vite. Oui Donc, oui. je, je te, si ta question est comment l'aider, je te réponds, qu'est-ce qui ne va pas avec toi, qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi, pour que le premier réflexe, après, après que quelqu'un t'insulte, après avoir été insulté, et méprisé et humilié pendant un an, ça soit de l'aider. Là, c'est n'est plus la charité chrétienne, c'est du sadomasochisme. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est bien de le souligner. Je pense que c'est une question que je devrais me poser. Ah bah oui, tu devrais même chercher la réponse. Oui. Oui, nous, j'y avais pas forcément pensé, mais oui. C oui, tu as raison. Tu, tu, tu ne tournes pas rond, mon garçon. Il n'y a pas l'eau à tous les étages. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Oh. est-ce que tu te rends compte l'accueil, Est-ce que tu, tu n'arrives même pas à imaginer l'accueil tragicomique que va te réserver la famille de cette femme quand tu vas aller piteusement leur expliquer que tu quittes leur fille ou leur cousine ou leur sœur parce qu'elle est un peu mythomane Tu penses que ces gens vont te répondre quoi, en fait J'en ai aucune idée, en fait. C'est pour ça que je t'appelle, d'ailleurs. Non, tu m'appelles pas pour ça. Tu... Tu... tu... Je, je t'incite à, à formuler des questions auxquelles tu n'as pas pensé. Tu ne m'appelles pas pour avoir la réponse à cette question, puisque tu n'y as même pas pensé à cette question. Donc tu vois bien que c'est pas logique. Tu ne peux pas m'appeler pour avoir la réponse à une question que tu n'as pas pensé à formuler. Mais je, me suis, je me suis posé là, effectivement, je me suis demandé comment il pourrait réagir, mais je n'ai pas, euh, je, je pas de réponse à cette question en réalité. Mais euh, alors pourquoi euh, te lances-tu dans une aventure dont tu n'as pas la moindre idée de la réaction qu'elle suscitera C'est quoi l'intérêt Je sais pas, peut-être par... Euh... Mais tu sais bien l'intérêt que tu vas faire quelque chose, sinon tu ne le ferais pas. c'était plus, plus par rapport à eux, parce que c'est quand même... C'est quand, quand même un comportement assez destructeur, euh, quelqu'un de mythomane, même pour son entourage. Mais euh, je sais pas, son entourage, il est détruit Celui qui m'a l'air le non, plus mais... détruit, c'est toi Peut-être, oui. Et toi, qui vient oui. t'aider Bah, toi, j'imagine. Ben, euh, oui, si on veut. Enfin, moi, c'est pas moi qui t'aide. Moi, je t'aide à accoucher d'une vé d'une vérité ou en tout cas d'une logique. Après, cette logique, elle peut te peser à court terme et t'aider à long terme. Mais moi, je ne suis pas là pour t'aider en tant que personne ou en tant qu'ami. Je n'ai pas cette euh... ah non ah, non, non la je, surprise. Je, je, je, je ne fais pas cette erreur. Pour, euh, aide, pour, euh, oui, mais tu es pour. Je t'aide, je, je, oui, mais je ne t'aide qu'à formuler, qu'à distinguer et qu'à accoucher. Qui va, qui va t'aider concrètement à digérer cette année de relations moisies Sa famille Ah non, Alors, il, Alors tu veux les aider à quoi, puisque c'est n'est pas réciproque Je ne comprends pas comment tu fonctionnes en fait. Un peu de charité, un peu d'empathie, c'est bien, mais là on est au-delà. Oui. Oui, non, c'est vrai. Tu me sens vivre dans un monde totalement abstrait, entouré de bisounours. C'est. D'accord. Tu m'as l'air d'une affligeante gentillesse, en fait. Oui, et... une note pour ne plus ne plus tomber dans ce travers à l'avenir. Et ça, elle l'a décelé. Elle l'a décelé et elle elle t'a marché dessus pendant un an. Sur toi et sur les autres. Oui. Elle t'a menti sur tout. Sur son ex, sur son travail, sur son, sur son, sa vie. Et en plus, ce sont des mensonges pathétiques. Parce que tout est découvrable. Oui, c'est d'ailleurs une, re une, une remarque que je me suis C'est des fait... mensonges de femmes même pas intelligentes, en fait. En fait, euh, c est... C est en plus, c'était des mensonges dont certains l'étaient totalement consciente de, euh, de, de mentir, puisqu'on pourrait se dire que certains mythomanes sont fous et qu'ils y croient, mais en réalité, euh, elle, euh, elle, elle est arrivée à cloisonner euh, à cloisonner certains, euh, certains événements, euh, euh, certains éléments pendant, euh, pendant quelques temps. De... Quoi, de quoi Mais sois précis, bon sang, tu parles de mais... quoi bah, En fait, à chaque fois qu'elle euh, qu parlait de, de certains sujets, elle s'arrangeait pour... Quel sujet euh... Euh, Tous le travail euh, son travail d'avant etc donc chaque fois qu'il y avait un, une euh, euh, chaque fois que nous allions en parler à quelqu'un ou que j'allais que nous allions publier une photo sur les réseaux sociaux quelque chose elle s'arrangeait pour que pour que pour essayer de dissimuler la vérité en permanence Par exemple, Et tout ça c'est très flou et très général je, je ne comprends pas le, le, la raison pour laquelle tu œuvres à entretenir ce flou. Tu nous parles de quelqu'un qui est flou et tu rajoutes une couche de flou et de généralité par-dessus, alors que tu devrais être extrêmement pragmatique et concret. La la, le sujet dont elle ne voulait pas qu'on parle avec sa famille, c'est-à-dire son travail de trapéziste, eh bien, en fait, par exemple, ça, c'était cloisonné, vu qu'elle n'en parlait qu'à une certaine catégorie de personnes, c'est-à-dire tout le monde sauf la famille. Et elle, et elle vérifiait bien que ce sujet-là sujet ne soit pas abordé euh, en présence de sa famille. Mais pour les autres sujets, euh, euh, également, elle s'arrangeait pour éviter les, euh, les personnes qui auraient pu la démasquer. Parce Il y a des personnes qui s'y connaissaient dans le dans le droit, euh, les, les métiers d'avocat, etc. Non mais d'accord, mais là, tu, tu nous répètes ce qu'on sait déjà depuis 40 minutes, que c'est une oui. mythomane. Ça, on le sait. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau non, je disais juste euh, que c'était des... effectivement des mensonges pathétiques qui euh, visaient à, à, à s'inventer une, une vie plus intéressante. C'est des Mais mensonges et... qui ont l'air très très bêtes, et ce que je comprends pas, c'est que t'es mis... Enfin, ce que je comprends pas, que... ce qui me fait mal de comprendre, c'est que tu es mis un an à découvrir des mensonges aussi bêtes. Alors, j'ai remarqué plusieurs fois, elle a fait quelque chose que je n'ai toujours pas compris. Donc, je n'ai toujours pas compris cette, sa technique. C'est-à-dire qu'en fait, une fois, elle m'a raconté euh, une histoire euh, dans son travail, euh, une histoire, euh, un, un petit incident qui s'est arrivé, qui est arrivé dans son travail. De et évidemment, botte. on ne sait pas lequel. Moi, bon, c'est-à-dire qu'en fait, elle, elle avait pris à partie euh, un, un père de famille violent, euh, en, bon, qu'elle avait, avait un peu remonté les bretelles, ce qui était, euh, ce, ce, ce qui était difficile à croire. Mais en fait, elle, elle avait pris ça. à partir un père de famille. Ouais, qui battait son enfant. Qui battait son enfant en... dans le cadre du travail. Oui, puisqu'elle était avocate de, de personnes, on va dire, de, de femmes battues, d'enfants battus. Euh, D'accord, ok. Bah, Peut-être que c'était le moment de nous rappeler cette information. Parce que là, on en est resté à trapéziste. Oui, et fait en... Et en fait, moi, j ai, j ai, je, je lui avais beaucoup de mal à y croire. Et elle a dit ça alors qu'il avait un témoin à côté. Une autre personne euh, que je connaissais également, donc une personne de sa famille, qui, qui avait été témoin de la scène. Donc je me disais, bah, écoute, euh, écoute Thierry, euh, ça doit bien être vrai, puisqu'il y a un témoin. C'est curieux, mais bon, ça doit être vrai. Et en fait, en, en reposant la question plusieurs jours plus tard, ou plusieurs semaines, parce qu'il y a eu un autre... Une autre fois où elle a fait le coup aussi. Euh, en fait, je me suis aperçu que finalement, ce témoin-là n'était pas sur place. Je ne sais pas comment elle a réussi à formuler ça pour me faire croire que la personne qui était à côté d'elle était là, sur le lieu, à ce moment-là. Elle a fait ça plusieurs fois. Je ne comprends pas comment elle a réussi à m'abuser, mais... mais elle m'a fait le coup plusieurs fois. Je suis désolé, fois. je suis encore obligé de reformuler parce que ça n'est encore pas clair pour moi. Le mensonge repose sur quoi Sur la présence d'un témoin lors de la soi-disant euh, agression physique du père sur l'enfant, altercation, ou sur le oui. fait qu'elle te l'ait dit en présence d'un témoin En fait, elle, a, elle nous a raconté l'histoire à tous les deux, à moi et à, ce, et à cette femme qui était censée être témoin, mais en fait, euh, mais comme elle, elle avait déjà raconté, bah, de la scène elle Donc, elle raconte avec... une altercation à quelqu'un qui était déjà au moment de l'altercation Je vais reformuler. Et dites-moi en elle commentaire est si je... Enfin, elle écoutez, est je, je, je... Je suis parfaitement jeun. j'entends parfaitement, j'ai un casque filaire sur les oreilles, nous sommes sur Skype en haut débit, je comprends parfaitement tes mots, mais... Tu as un problème d'expression, de, en fait. Enfin, pas, on a l'impression que tu, les, les phrases se construisent brique par brique au moment où tu prononces le mot précédent. Ça n'est pas structuré dans ta tête. Et du coup, tu laisses une place à l'interprétation et à l'ambiguïté qui est monstrueuse. Le témoin a, a assisté à quoi À l'altercation, oui ou non Alors oui ou non non. Quand, oui ou non non Oui ou non, ça veut dire oui ou non, ça ne veut pas dire alors. Oui ou non Non. non. Alors, le témoin a été témoin de quoi En fait, elle est de rien du tout, puisqu'elle le, puisque le, est revenue du travail avec sa tante qui était venue, euh, euh, qui était venue la, la chercher au travail, euh, parce qu'elle devait aller faire une course ensemble. Donc elles sont revenues toutes les deux du travail, et en arrivant, elle m'a raconté une anecdote qui s'était passée au travail, donc l'altercation, et en fait, elle me l'a raconté comme si la tante avait été témoin et en fait, elle a... Euh, je Comme sais si pas la tante avait ça. été témoin de l'altercation. Oui. Sauf qu'elle ne l'a pas été. Comment l'as-tu su qu'elle ne l'a pas été Et pourquoi la tante, qui était apparemment présente sur place, n'a pas contredit sa nièce Je ne sais pas pourquoi elle ne l'a pas contredit. Peut-être qu'elle était complice, mais je l'ai su qu'elle n'était pas, qu pas sur place, parce que... Elle me l'a avoué après. La la, la fille que je fréquente m'a avoué effectivement que cette sa tante n'était pas là sur place. Donc attends, donc tu as une personne qui a sa tante à côté d'elle, qui a une altercation en disant demande à ma tante, elle l'a vue elle aussi et la tante ne ne moufte pas. En fait, c'était pas vraiment, c'était pas aussi explicite que ça, mais je, je ne sais pas ce qu'elle a dit pour me. Mais faire alors qu'est-ce qu'elle qu a dit alors en fait... Je ne sais pas, je ne me souviens plus. C'est pour ça que ça me paraît. Euh... C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre comment ça s'est passé. Mais moi, je ne suis pas en train d'inventer ces mots. Que tu ne te souviennes pas de ces mots, c'est pas grave. Ce que je te demande, c'est de te souvenir la séquence. Personne ne se souvient de, de mots qui ont été prononcés il y a des années, à part, sauf exception. Mais tu, tu, tu, tu oui. te souviens bien quand même du regard de la tante ou quelque chose bon, Sa tante n'avait pas l'air de, de, de, de hausser le sourcil comme si c'était une histoire incroyable. C'était euh, normal en fait. Euh, oui, c'est ça qui s'était passé. Et qu'est-ce qui a poussé et la tante a... à t'avouer et qu'est-ce qu'a-t-elle avoué ah, C'est pas la tante qui me l'avoue, c'est la, la fille que je fréquentais. Ah pardon, par pardon, pardon, pardon. Ça. Par ça, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit. Ça, c'est vrai, tu l'as dit. Ça y je m'en souviens. Et elle te l'a avoué Mais comment elle... Suite à quoi Parce que je lui ai. Je lui ai... J'ai fini par lui poser la question, mais quelques quelques alors je ne sais plus peut-être quelques semaines plus tard à froid parce que c'est bien de poser des, des questions euh, sur des détails, mais après avoir laissé passer un peu de temps, comme ça la personne qui a menti ne se souvient plus des, des éléments qu'elle a donnés. Bah, ça dépend. Si elle est conne et qu'elle n'a pas de mémoire, elle s'en souvient plus. Oui, mais mais sûr, en théorie, à, un, à théorie de... un menteur est censé être intelligent et avoir une excellente mémoire. Je ne sais pas, euh, j'en je, je, je, je, connais bah, je plusieurs, je mais... Ouais, si, c'est logique. Mentir, c'est inventer une réalité alternative. Inventer une réalité, ça demande une forme d'intelligence. Et pour être capable de la raconter à l'endroit, à l'envers, avec du recul, ça demande de la mémoire. Pourquoi tu dis je ne sais pas bah, Je ne sais pas quand je ne suis pas... Euh... Mais c'est logique ce que je te ah, dis, tu bon. n'as pas besoin de le ouais, savoir. Mais... Si tu m'expliques quelque chose, même sans l'avoir vu, mais que c'est logique, je vais être d'accord avec toi. Enfin, en fait, Mentir, c'est en fait, en fait, inventer en fait, une réalité. En fait. Mentir, c'est inventer une réalité alternative, oui ou non Oui, mais on peut aussi euh, avoir des tendances à être menteur, mais sans avoir une bonne mémoire. En ce cas, est... on n'est pas un bon menteur. Oh là là là, là. Euh, Tu as fait quoi comme étude Littéraire. Ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Euh... Ok, ok, ok. Eh ben. Euh... C'est vrai que mentir demande plus de mémoire, c'est sûr. Mais euh, des fois, il y a des menteurs qui ne sont pas doués. Hein. Ou alors j'ai loupé une, une partie de ta question. Mmh, mmh, mmh. Il, y a, il y a un problème avec les études littéraires, en fait. C'est que ça vous dispense totalement de la logique élémentaire, et c'est gravissime. Euh... Alors, en résumé, je fais le résumé puisque tu ne me le demandes pas. Euh, oui. Ce qui est en train de se passer c'est que tu as de grosses carences de logique et de formulation. Oui. C'est un fait. Ce n'est pas une, une attaque. Euh, je n'ai rien contre toi. Euh, je ne te connais pas et je suis neutre. Euh... En plus, tu as une espèce d'anxiété. On t'entend respirer nerveusement au téléphone. Euh, tu as de grosses carences de logique et de formulation. Et ça t'handicape dans l'écoute de ton interlocuteur quand celui-ci est un peu roublard. Pourquoi Parce que n'arrivant pas toi-même à formuler clairement, tu as une espèce de flou, on va dire, artistique pour positiver. Tu, tu laisses un flou artistique quand tu racontes. Quand tu racontes, tu te places parfois post-action, c'est-à-dire ex-post, parfois tu te places pendant l'action, parfois tu te places avant. Puisque quand tu nous dis « je pense faire ceci », tu es avant. Quand tu nous racontes l'attente, tu es pendant. Et au début de l'histoire, tu étais après. Puisque tu, nous as, tu as commencé par la fin en revenant en arrière. Donc, le problème, c'est que ce flou, qu'on va dire artistique, pour, euh, pour mettre un petit peu de valorisation, euh, une fille comme elle, ou les femmes, beaucoup de femmes, vont le remarquer et vont l'exploiter contre toi. Un petit peu comme dans une logique de contrat, où tout ce qui n'est pas spécifiquement explicité comme qualité de matériel ou comme qualité de truc, va être tiré vers le bas et va être exploité contre toi Oui. Tu, tu dis oui, mais c'est quoi C'est un oui de... Non, mais j'écoute. C'est un oui pour euh, je comprends. Continue. Plus tu es en mesure de, de raisonner clairement sur ces sujets, plus les incohérences de l'autre vont te sauter aux oreilles immédiatement immédiatement mais tant que c'est aussi flou dans ta tête tu vas mettre des années avant de te rendre compte qu'on qu qu te ment et sans facebook si j'ai bien compris sans la coïncidence des algorithmes facebook tu l'aurais peut-être toujours pas remarqué peut-être or pour, ce, pour le mens pour le mensonge dont euh, que j'ai découvert sur facebook mais c'est le premier, c'est le dernier, c'est lequel il me, il me semblait que c'était celui qui avait euh, qui s'était révélé le premier, non Ou <rire> j'ai mal compris. C'est le. Euh, c'est le deuxième, en fait. Tu vois, c'est pas le, normal le premier... que j'ai pas cette info. Le premier que tu as, que tu as découvert, c'est quoi C'était euh, la maladie. Ah oui, la maladie euh, euh, parce que sa trousse, ça, ça, ça trousse de santé, de toilette, sa trousse sa pharmacie ne contenait pas les, les médicaments. Mais alors qu'est-ce qui t'avait mis la puce à l'oreille pour les médicaments, rappelle-moi un manque de cohérence dans le récit, euh, car elle m'avait donné des détails qui avaient changé d'une fois sur l'autre. En fait, si on sou... en fait tu, tu généralises tellement et on n'a tellement pas le détail que du coup, on ne se souvient même plus de ce que tu as dit ou pas. C'était quoi le détail Elle a donné les dates de son traitement. Ah euh, ouais. Une okay. fois, elle avait été traitée en mars, une fois, autre fois, elle a été traitée en, fait, en mai. C'est quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus du détail exact c'était à peu près ça le, le résumé c'est que tout le monde ment les hommes et les femmes que les femmes mentent plus car elles mentent mieux donc elles se font moins souvent choper euh, comme disait je ne sais plus qui les, les, hommes sont les, les femmes sont les aristocrates du mensonge et les hommes en sont les roturiers donc les, les femmes en jouent plus car elles sont moins souvent prises à leur, à, leur, à leur propre jeu et quand elles sont prises elles sont moins punies oui. Okay. Maintenant, ce qui est inquiétant dans ton cas, euh, c'est euh, finalement euh, la difficulté que tu as à me formuler quelque chose okay. qui finalement est assez simple et qui tenait en cinq minutes, quoi. C'est-à-dire que euh, euh, on est resté ensemble un an. J'ai eu des soupçons à partir du sixième mois. Mes soupçons, mes soupçons se sont avérés confirmés au neuvième mois. Parce que, anecdote des médicaments, je ne l'ai pas confronté. Puis, anecdote de ça, je ne l'ai pas confronté. Puis, troisième anecdote, j'ai pété un câble et je l'ai confronté. Voilà, ça prenait 30 secondes, en fait, cette histoire à raconter. Oui, oui, mais je suis, euh, suis d'accord, mais... Euh... Oui, mais le problème, c'est ouais. qu'il est là, en fait. C'est que tant que tu ne cette espèce de, on va dire, de flou artistique pour être gentil, ou de confusion pour pas être gentil, une fille un peu roublarde, j'ai pas dit intelligente, car elle ne l'était pas, mais un peu roublarde, le sent. Et elle va, et, et, et elle va utiliser à son profit ce snack, c'est-à-dire ce mou, ce jeu dans les engrenages. La, oui. seule, façon, la seule façon de ne pas se faire emberlificoter, c'est d'être non seulement observateur et d'avoir de la mémoire, mais d'être extrêmement euh, précis et logique dans les séquences qu'on raconte. Et là tu t'es fait embobiner, on s'est tous fait embobiner, moi aussi je me suis fait embobiner par une menteuse, mais c'était une menteuse de très haut niveau. Là on parle d'une menteuse de, de classe de 3 quoi. La meuf qui te dit qu'elle a un flocon de ski ou une étoile de je sais pas quelle couleur, et quand elle arrive en bas d'une piste elle te dit qu'elle a oublié. Oui c'est à peu près ça. Elle s'est fait gauler, mais vraiment, mais sur des, sur des mensonges de de décolle de, de, élémentaire, quoi. Des oublis, des erreurs, des approximations de très très bas niveau. Et tu devrais un peu te sentir un peu humilié, un peu, un peu bêta d'avoir mis un an à découvrir ça. Oui, c'est le cas. Mais je te dis pourquoi tu ne, vois pas le lien. De... tu ne vois pas le lien parce que c'est trop frais et parce que tu m'as appelé avec une préoccupation de très court terme. Comme un hétérobinaire de base, qu'est-ce que je fais à très court terme pour évacuer cette sensation que je ré... que je... qui me révulse et que je récuse Mais quand tu réécouteras cette conversation dans six mois ou un an, tu, tu en auras une deuxième écoute peut-être même plus profitable que la première. Oui, d'accord. Toutes tes, toutes tes imprécisions de formulation seront, seront utilisées par une femme roublarde contre toi. Donc en fait, tu me conseilles également d'être euh, euh, très précis, d'être beaucoup plus précis dans la manière dont je m'adresse à elle je soupçonne, je soupçonne que tu t'adresses à elle avec la même imprécision que tu t'adresses à moi. Car le fait qu'on soit enregistré à bon dos, je ne pense pas que ça divise tes capacités cognitives et orales par 10 Je n'y crois pas. Je pense que tu, tu es un petit peu, on va dire, dans le flou artistique. Ça me paraît une expression la, la moins méchante possible. Tu es dans un certain flou artistique dans ton, dans ton expression, ton élocution et ta, et ta, et ta présentation des faits, et ce, et ce flou artistique est utilisé contre toi. Tu tends les armes, tu, donnes, tu tends le bâton pour te faire battre comme disait, euh, je sais pas qui, ma mère ou mon père. D'accord. Oui, c'est euh, quelque chose, que à laquelle des, une chose à laquelle j'avais déjà pensé, ça. Mais maintenant que tu le dis, la manière dont je m'adresse à elle... Euh, il fallait que je sois un peu plus précis, euh, lorsque la la confrontait. Euh, euh, c'est effectivement quelque chose que je que euh, à laquelle j'avais pensé. Euh, ce qui devrait t'agacer, c'est l'inintelligence du mensonge. Moi, j'ai fréquenté ben, gaffe, deux menteuses, vraiment. dont une très récemment d'ailleurs, mais comme elles étaient intelligentes, j'ai mis un certain temps à les gauler. Là, les mensonges, ils étaient vraiment... Euh, ils étaient grossiers, quoi. Donc, euh, que te dire d'autre euh, C'est tout ce que je peux dire sur la base des éléments que tu m'as fournis, que tu m'as fourni d'ailleurs à contre-cœur et en... suite à une longue insistance de ma part. Maintenant, euh, si ta question, c'est dois je la quitter ou pas Oui, moi, je la quitterai. Après, toi, t'en fais ce ça, que tu veux. Non, ça, je t'avais déjà. Et pour sa famille, ah, pour sa que... famille je t'interroge à t'interroger. Je te pousse à t'interroger. C'est-à-dire, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui peut te faire voir la réalité de manière si distordue pour faire passer l'intérêt d'un cercle exogame d'halogènes de, devant le tien, quoi Ça me paraît délirant. Ouais, bonne question. Ça me paraît strictement délirant, Coco. Voilà, y avait-il autre chose Ben, je vois que ça fait euh, que ça fait 51 minutes euh, ma foi c'était effectivement bien confus est-ce que euh, ben, moi moi-même je, je suis un peu un peu gêné de, de, de cette enfin, je vais pas dire de cette prestation, que tant, que prestation pas, mais... tant que vous n'arrivez pas tant que vous pas à résumer une situation en 2-3 minutes c'est que c'est pas compris n'importe quelle histoire se résume en 2, 3, 5 minutes maximum par contre ça demande un effort et du travail et on est dans une génération de paresse et surtout d'informulation l'informulé règne parce qu'on a valorisé l'informulé la beauté du silence des malentendus etc mais euh, ça n'a rien lyrique ni de poétique l'informulé la la même la poésie la plus parfaite et Cochet ou Lucini le confirmerait en tout cas n'en disent qu'on ne viendrait pas c'est la précision la poésie c'est l'usage de la syntaxe et de la ponctuation c'est pas les trois petits points Tu sais quand les connes écrivent là, sur les réseaux sociaux qu'elles font une petite phrase au présent de l'indicatif trois petits points proposition, trois petits points autre proposition, trois petits points en, en trouvant ça vaguement inspiré ou inspirant Oui. A, ton histoire était remplie de trois petits points Si tu. Euh... Enfin, je te trouve, honnêtement, qu'elle qu qu écoute. Euh... Alors, moi, j'avais euh, un peu préparé quand même cet appel, mais, mais pas dans les, les détails, parce que je ne pensais pas qu'on irait, euh, euh, qu irait spécifiquement fouiller tous les mensonges, mais bon, c'était. Euh... J'avais une, une question bien précise, je pensais que ce serait rapide. Mais. Euh, la question, bon, c'est quoi La question, est... c'est qu'est-ce que je fais avec sa famille Je t'ai déjà répondu ah, à ça. Mais... Oui, oui. Non, tu non, mais je t'ai rien Parce tout. que tu dis. Euh... Non, parce que j'ai l'impression que tu sous-entendais que j'avais été paresseux, que je n'avais pas préparé, mais en fait, euh, bon... J'ai dit que c'était une géné vous êtes, Nous sommes une génération de paresseux au, au global, pour des motifs qui dépassent le cadre de cette conversation, et je dis qu'au bout d'un an, tu devrais être capable de... Ré tu t'apprêtes tu à quitter quelqu'un et tu n'es pas capable d'en résumer l'histoire en 3, 4, 5 minutes. Dans moi, dans ma, dans, dans, dans ma science, dans ma matière, dans ce que j'essaie de vous enseigner, je te dis que c'est une carence et que c'est un manque. Mais ne prenez oui. pas tout comme une attaque personnelle, on travaille. Oui, oui. On dirait des petits bonhommes en sucre, là, avec leur maman euh, qui vient râler, vous lui avez fait mal, le pauvre, vous lui avez tordu le bras, je vais vous faire un procès. Si tu n'es pas non, capable pas de résumer ton histoire en 3, 4, 5 minutes, euh, en la structurant avec des éléments clés et en posant les motifs qui te font partir, ne quitte surtout pas quelqu'un. C'est pas mûr, tu n'as pas de ressentiment. Ça fait un moment que j'y pense euh, à l'acquitter. Euh, donc euh, niveau ressentiment euh, je pense que j'en ai déjà construit euh, depuis quelque depuis quelques temps déjà. Je ne sais et, pas, et... je ne sais pas à quoi tu penses et si tu penses. Je dis que quelque chose qui n'est pas formulable par l'intéressé en deux à trois minutes n'est pas pensé, quel que soit le sujet. Et en dépit de sa complexité apparente. Je te résume toutes mes relations, une par une, de la plus simple à la plus compliquée, en trois minutes. On prend le pari ou pas Moi, ouais, je te crois. Si tu veux, on peut faire l'exemple. Mais moi, je te le dis. Bah... Tant que ce n'est pas reformulé, ce n'est pas compris. Je l'ai déjà dit dans une conversation récente, que ce soit une étude de cas ou une vidéo là à mon bureau, euh, je ne me souviens plus laquelle, si ça n'est pas formulable, ça n'est pas clair et ça n'est pas compris. D'accord. Donc ne fais rien avant d'être en, en, en capacité de résumer clairement cette histoire. Là, crois-moi, tu ne l'es pas. Et croisant les commentaires Donc, tu que veux tu veux vas lire, lire sous la vidéo, je pense pas être le seul à dire que tu ne l'es pas. Ça n'était pas clair. Tu veux que je reste avec cette fille le temps de caresser Moi, je ne veux rien. Ça m'est égal. Bah, tu me suggères, je veux dire. Je te dis que la, la séquence logique, c'est d'abord, je formule, ce qui me permet de m'assurer que j'ai compris, et ce qui me permet de m'assurer que j'ai le ressentiment suffisant, et que je serai en capacité, par-delà la rupture, d'y repenser avec certitude et assertivité. Tant que ce n'est pas formulé, vous n'êtes pas assertif. Tant que vous n'êtes pas assertif, vous ne serez pas sûr de vous. Là, je pense que je peux reformuler en, de, en, en quelques phrases. Le... Bah, tu ne l'étais pas. Alors, vas-y. Ah, bah tiens. Alors, exercice pratique. Vas-y. Il est... Il est euh, je note exactement l'heure. Et je te donne deux minutes. Au, au troisième top, tu auras deux minutes pour reformuler cette histoire. Un, deux, trois. Top. Je suis sorti avec cette fille pendant un an. J'ai découvert qu'elle m'avait menti sur à peu près tout. Donc, euh, quand je me suis rendu compte au bout de quelques temps que je ne connaissais pas cette personne, que je ne la reconnaissais pas. Et que... La, et que... Donc je me suis senti trahi. Je me suis senti euh, euh, insulté dans mon intelligence. Et euh, je me suis également aperçu que cette personne que euh, pour qui j'avais des sentiments au début, n'existait pas. La personne ne, avec qui j'ai voulu être n'a jamais existé. En conclusion, je me retrouve à devoir quitter une, une menteuse qui s'est fait passer pour quelqu'un d'autre. Je pense que c'est un, un bon résumé. C'est un résumé potable de ton état d'esprit, mais on n'a rien appris sur l'histoire. On ne sait pas quel âge vous aviez, on ne sait pas pendant combien de temps le jeu de dupe a duré, on ne sait pas à quelle occasion tu as eu la puce à l'oreille. On ne sait pas combien de temps tu as mis à réunir des éléments de preuve. On ne sait pas sur quoi elle t'a menti. On ne sait pas si tu l'as confronté. Tout ça, on ne sait rien. Donc, recommence. Oui, c'est ça. Je suis sorti avec cette fille pendant un an. J'ai... Découvert euh, petit à petit qu'elle me mentait sur... Euh, On ne sait toujours pas cités. quel âge vous avez. Ah d'accord. Donc il faut que ce soit dans le résumé ça Est-ce que c'est une information pertinente pour analyser une situation de couple Ah si c'est un résumé à destination des auditeurs et pas uniquement pour que je puisse passer à autre chose, oui effectivement je vais donner l'information. Un, un résumé doit-il se dispenser des informations pertinentes mmh. Oui, tu veux dire pour que je puisse y repenser comme dans quelques tout, années. Tu fais comme tous les gens qui ont des problèmes de logique et de raisonnement. C'est que dès qu'on vous confronte à une question dont la réponse est oui ou non, vous ne répondez jamais. Ma mère est pareille. Quand tu la confrontes à une, réponse, à une question dont la réponse est oui ou non, vous ne répondez jamais, jamais, jamais. Depuis le début, tu n'as jamais répondu oui ou non. Tu réponds toujours une phrase à côté. L'âge est-il, okay. oui ou non, une information pertinente dans l'analyse d'une situation de couple. Oui. Oui, alors pourquoi tu ne la mets pas dans le résumé Ça te prend combien de temps de dire vos âges Une seconde, deux secondes, trois secondes ah, Je n'y ai pas pensé parce que je voyais… Euh... Alors dis « j'ai oublié » et fais-le. Plutôt que d'inventer une espèce d'excuse. Alors recommence. Ça, ça s'appelle « travailler ». Ça s'appelle euh, pas euh, dire qu'on a compris, euh, oui, oui, je vais y réfléchir, j'ai compris. Dire qu'on a compris, ça veut rien dire, c'est de la merde. On a compris quand on est à même de formuler. Tant que tu ne sais pas formuler cette histoire, tu n'as pas compris. Allons-y. J'ai donc 35 ans, cette fille euh, en a 30. Euh, j'ai passé un an euh, dans une relation avec elle. J'ai découvert au fur et à mesure qu'elle montait sur plusieurs sujets tu assez importants. Tu donnes ton âge actuel, à quel moment précises-tu, à quelle époque se sont passés les faits Moi, j'ai 41 ans, je peux te raconter une histoire de, de quand j'avais 29. Bah, ça s'est passé cette année. Oui, mais là, là on ne le sait pas. Bah, j'ai 35 ans et, et, et, et, et il y en a 30, et là, je suis encore en, dans une relation oui, avec... Que ça, tu ne l'as pas dit. Depuis un an. Tu ne l'as pas dit. Hmm. Donc, recommence. Donc, ça fait un an. J'ai 35 ans et la fille dont je vais parler a 30 ans. Nous sommes en relation, euh, dans une relation depuis un an. Cette relation touche à sa fin. Euh, J'ai découvert au fur et à mesure qu'elle me mentait sur... Au fur et à mesure, faisais... ça ne veut rien dire. Quand La au poésie, c'est une moi, exactitude. C'est un littéraire, tu devrais de savoir. Les... Qu'est-ce qu'on vous apprend en études littéraires au bout de six mois, j'ai commencé à avoir des doutes sur certains éléments de sa vie. Les doutes sont venus pourquoi Qu'est-ce qui sur mis t'a mis la maladie. puce à l'oreille Sur sa maladie. Donc, sur elle maladie prétendait souffrir d'une maladie un peu rare. J'ai eu la puce à l'oreille à quelle occasion J'ai eu la puce à l'oreille au bout de plusieurs semaines. Ça veut rien dire. Fallu, Combien Plusieurs semaines on ne pas un le... pont, on fait pas voler un avion avec des plusieurs, des un peu, des beaucoup et des au fur et à mesure. Tout est mécanique et précis, surtout les histoires d'amour et la poésie. Combien au bout de... Alors, au bout de six mois, j'ai commencé à avoir des doutes sur euh, la, la véracité euh, de sa maladie. Il m'a fallu, euh, fallu à peu près 4 mois pour, euh, pour être euh, pour être sûr qu'il s'agissait d'un mensonge qu'est-ce qui t'a mis ça fait 5 fois que je te le demande qu'est-ce qui t'a mis éléments... la puce à l'oreille les doutes ne naissent pas des éléments factuels de pas de fumée sans feu des éléments factuels qui changeaient euh, wow. d'une dis-le dans le résumé. Sur elle m'a menti sur trois choses. Premièrement, sa maladie, j'ai eu la puce à l'oreille le jour où elle était incapable de se souvenir du nom de son traitement. Numéro 2, son travail. J'ai eu la puce à l'oreille quand sur Facebook, ta ta ta. Numéro 3, une soi-disant altercation avec un homme violent. En présence d'un témoin, j'ai eu la puce à l'oreille quand elle m'a avoué ta ta ta. Tu sens la différence de structure mentale ou pas oui. Alors c'est ça que tu dois faire. Recommence. Enfin, pas le début. sauf le début. Là, euh, j'ai 35 ans, elle a 30 ans. Je suis dans une relation qui touche à sa fin. Au bout de six mois, j'ai eu des doutes. Voilà. Recommence à partir de là. Au bout de six mois, j'ai eu des doutes sur sa sincérité. Très bien. Euh, j'ai car elle même et j'ai découvert. Euh... Et j'ai découvert ensuite qu'elle m'avait menti sur trois sujets importants. Premièrement, sa maladie. Au bout de six mois de relation, j'ai commencé à avoir des doutes sur cette histoire. Il m'a fallu quatre mois pour confirmer par des éléments factuels. Sixième fois, cette... qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille On en est à six fois la même question. Ces doutes ne viennent pas de rien. Quelle est la, la première de, incohérence La première incohérence que j'ai décelée dans son récit, c'est euh, une erreur factuelle sur des dates. Voilà. D'une fois sur l'autre, les dates n'étaient pas les mêmes. Voilà. Et bien pourquoi tu le dis Ce m'a poussé. Ce qui m'a poussé à enquêter, tout d'abord sur ce sujet de la maladie, et puis ensuite, de fil en aiguille. J'ai fini par me poser des questions sur d'autres sujets. De fil en aiguille, et... ça veut rien dire. Oui. Tu as ouvert sa trousse à pharmacie. Qu'est-ce qu'il y avait Qu'est-ce qu'il n'y avait pas Ah, j'ai euh, ouvert sa trousse à pharmacie et tous les médicaments qu'il y avait servaient à soigner d'autres problèmes de santé que, dont elle m'avait parlé. Euh, car nous avons tous nos problèmes de santé. On s'en euh, fout, c'est pas il un avait sujet. Il n'avait aucun médicament. Ok, très bien. On a médicament. compris. C'est bon. On a compris. Maintenant qu'on a l'information importante, tu veux broder dessus. Mais là, ça ne sert plus à rien. Maintenant, on l'a, on a compris. Quand on est sûr que l'auditeur a compris, comme disait Cochet, on enchaîne sans respirer, on passe à la suite. Et on, on fait des respirations, on prend, des, euh, comme on dirait vulgairement, des pauses, qui ne sont pas des pauses, mais qui sont des recharges pour la suite. Quand on vient de dire quelque chose de, de, de suffisamment subtil et compliqué, pour que l'auditeur ait besoin de temps de co pour comprendre, mais là, j'ai compris ce que tu me dis. J'ai pas besoin que tu, que tu brodes, là. Donc, enchaîne. Ça, c'était le, le, le premier mensonge. Tu as eu la puce à l'oreille quand elle a raconté, quand elle a parlé deux fois du même traitement en mentionnant des dates différentes. Ensuite... C'est ça. Ensuite, euh, très récemment, c'est-à-dire il y a quelques semaines, j'ai eu, euh, j je me suis également intéressé à deux autres sujets. Euh, C'est-à-dire son travail qu'elle faisait au début de l'année et le travail qu'elle faisait il y a quelques années. Qu'est-ce en fait, qui t'a mis la puce à l'oreille septième fois le, un, Une fois, elle a raconté une histoire, une anecdote, d'une altercation dont je pensais qu'elle était euh, vraie au, au départ. Et ensuite, en, reposant des questions, en lui reposant des questions sur, les, sur cette histoire, j'ai appris que le témoin... C'est abstrait. C'est abstrait. De quoi Quelle histoire Tu sautes d'un sujet l à l'autre. C'est le flou total. D'accord. Elle m'a raconté une histoire sur une altercation qui est arrivée dans son travail. Et cette histoire était euh, beaucoup trop romancée pour être euh, réellement crédible. Seulement au début, elle avait un témoin. Donc j'ai été obligé de la croire. Et il se trouve qu'une semaine ou deux plus tard... Huitième vois, fois, qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille Réponds clairement. Cette histoire était, était, euh, était trop romancée. Je l'ai dit, elle était trop romancée pour être crédible. Tu l'as dit, mais tu ne l'as pas formulée. Tu l'as dit comme ça, euh, nivelée, mélangée hum. à d'autres informations. Formuler, c'est donner du relief et de la dynamique. C'est faire ressortir les informations saillantes d'un récit. Donc, première fois, la puce à l'oreille, c'était le, les dates du traitement. Seconde fois, c'était qu'elle a romancé de façon héroïque une altercation. C'était trop romancé pour avoir l'air vrai. Combien de temps as-tu mis à la, à la découvrir Et comment ça s'est passé En fait, euh, au début, je la croyais car elle avait un témoin. Et donc, j'ai attendu quelques semaines... J'ai attendu deux semaines, je crois, euh, pour lui redemander si euh, ce témoin, sa ta tante, était bien présente sur les lieux ce jour-là. Elle enfin, avait quoi, un témoin, euh... ça ne veut rien dire. La réalité précise, c'est qu'elle a pris à témoin sa tante, qui par hasard se trouvait avec elle ce jour-là. La tante n'a pas nié, et c'est elle-même qui est revenue sur sa déclaration quelques semaines plus tard. C'est ça ou c'est pas ça C'est ça. Mais est-ce que tu entends la différence de clarté entre ma formulation et la tienne Oui. Et bien ça, ça s'appelle savoir formuler et c'est ça que vous devez apprendre. Parce que quand vous formulez comme ça, ça devient impossible de vous la faire. En relation homme-femme, en, en blabla, en langage des femmes, en logique des femmes et en womanise. Plus on est à même, plus on de la mécanique, plus les raccourcis, les shortcuts, les déformations vous sautent à l'oreille. Plus vous êtes flou, plus vous vous faites embriguer euh, dans leurs histoires. Donc reformule cette partie-là. Une fois, en revenant du travail, elle m'a raconté une anecdote héroïque, c'est-à-dire qu'elle avait, avait pris part une, une altercation. Une fois, ça ne veut et... rien dire. C'était quand il y a ah, quelques si. mois, je ne peux plus, ah, dire, la, ne peux plus dire la date exacte. Ah, oui. Je ne peux plus dire la date exacte, mais 4 mois peut-être, à peu près. Tu ne sais pas la date exacte, mais tu sais si c'était avant ou après les médicaments. Ah, c'était après. Il est... donc il y a 4 Alors, mois. Alors, si tu le sais, pourquoi vrai. tu ne le dis pas Moi, je ne me souvenais plus de la date exacte. j'avais pour ça que j'avais dit quelques mois, à peu près 4. Ce n'est pas une réponse. C'est pas grave de ne pas savoir à la date. Il suffit de nous dire que c'est quelques mois après le premier événement. Et comme ça, on... dans notre tête, on reconstitue une séquence logique. Sinon, on ne sait oui. pas si c'est avant ou après ou pendant. Ou... D'accord. Donc, euh, Enlève ce flou, flou artistique qui est laid, inintéressant et qui joue contre toi. Environ deux mois. Après le premier incident, c'est-à-dire mes suspicions sur les, sur les, sur les médicaments, sur le, la maladie. Donc deux mois après, elle, elle est revenue de travail en me racontant une histoire euh, assez difficile à croire, car euh, il s'agissait du récit d'une altercation où elle est trop romancée et où elle avait été vraiment héroïque, et qui paraissait assez, euh, assez difficile à croire. Seulement, voilà... Sa tante qui était présente au moment où elle me l'a raconté cette anecdote, sa tante, n'a pas nié, sa tante a, a, a, accorder, a apporté du crédit à cette histoire. Non, c'est pas précis, ça. Sa tante n'a pas été active dans la situation, elle a été passive. Elle a menti par omission et par silence. C'est vrai ou c'est pas vrai Oui, c'est ça. Alors pourquoi emploies-tu une tournure grammaticale active pour un personnage qui a été passif C'est pas précis. Elle a pris sa tante à témoin, pas sa tante à apporter. Oui. Et oui. Eh bien, ça, ça s'appelle travailler, être précis et penser sérieusement. Elle a pris sa tante à témoin, tante qui n'a pas piffé les mots. Et, mot. et... C'est ça. Ben et j'ai donc... Euh, je me suis senti obligé de... Du moins, sinon, de la croire, mais de, de considérer cette histoire comme vraie en, en attendant une preuve du contraire. Car euh, euh, oui, quand tu, en français, tu... on dit « jusqu'à preuve du contraire ». Et preuve du contraire qui est voilà, allé quand gens... euh, Environ deux semaines après, quand elle m'a avoué euh, euh, que sa tante, en réalité, n'était pas là au moment de l'altercation. C'est-à-dire que sa ta tante était avec elle la journée, mais euh, à ce moment-là, elle n'était pas ensemble toutes les deux. D'accord. Troisième événement Troisième événement, j'ai appris euh, euh, il y a à peu près une semaine que euh, un métier de, donc de trapéziste qu'elle disait faire euh, il y a quelques années, et bien en fait ce métier-là elle ne l'avait jamais exercé et j'ai découvert ça car je suis, tu avais des euh, doutes ou tombé. pas Non, je n'avais pas de doute car euh... alors là tu n'avais là tu n'avais pas de doute. Par contre tu en avais dans les euh, deux fait... cas précédents. Non mais en fait car j'avais euh, j'avais cru. En fait, j'ai eu peut-être un léger doute à un moment, quelques je mois posé avant. Une je question. Exactement, mais... Quelle est ma question Non, non. J'ai eu... eu quelque chose que j'ai cru être une preuve de la véracité de cette histoire. Quelle était ma question euh, Est-ce que j'ai eu des doutes avant Tu vois, tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. J'ai dit, tu n'as pas tu n'as pas été l'objet de doutes cette fois-ci. Par contre, tu as eu des doutes sur les deux histoires précédentes. C'est ça que j'ai dit. Vous ne travaillez pas, vous n'écoutez pas et vous ne formulez pas. Et après, vous vous plaignez que vous que vous, vous faites bananer par les meufs. Est-ce que... Tu, donc, tu n'as pas eu de doute, par contre, tu en avais dans les deux cas précédents. Donc, comme tu t'apprêtes à introduire une rupture de sens, puisque là, tu n'as pas de doute alors que tu en avais, pourquoi ne pas la souligner en disant chronologiquement, le dernier mensonge, donc celui qui est arrivé le plus récemment, c'est paradoxalement celui auquel je m'attendais le moins. Mmh, Car petite... si j'avais euh, eu ouais. des doutes sur les précédents, en tout cas sur son job, je n'en avais jamais eu. Et là, tu m'as introduit ton troisième argument. Alors, pour être... Et euh, ce qui le rend quoi, plus puissant, parce que c'est le plus tardif et c'est celui qui doit être le plus surprenant. Euh, c'est exact, c'est même celui qui m'a décidé à la quitter, parce qu'il me semblait le plus, le plus surprenant. Euh, en réalité, ce mensonge-là, j'ai eu très brièvement des doutes sur le, sur le fait qu'elle a été trapéziste ou pas, mais j'ai vu, un jour j'ai été voir sur Facebook, alors un jour c'était à peu près au bout de six mois de relation je crois, euh, je, je suis tombé sur le profil Facebook de son ex, et euh, il, il semblait que son ex, euh, d'après son profil Facebook, avait, fait également, avait également travaillé dans le, le domaine du tu vois, genre jongleur. Je crois que c'était ça. Donc, je me suis dit, bah, c'est forcément... Bon. Elle, elle n'a pas pu mentir à son ex euh, sur le métier qu'elle a fait. Là, tu Et es en train de détailler alors que ton euh... exercice consiste à résumer. Oui. Oui, en fait, je n'avais pas de doute... Sur euh, reformule en sur, euh, sur ta carrière. Ok. Donc le troisième mensonge que j'ai découvert, c'était il y a une semaine ou de presque un an de relation. Donc le sujet de, du, du mensonge, c'est euh, le métier qu'elle a, qu'elle aurait soi-disant exercé il y a quelques années à l'étranger. Euh, le métier trapéziste. Jusque là, je pensais que c'était vrai. Et euh, l'algorithme Facebook m'a fait remonter une vieille publication euh, alors que je faisais une recherche sur un autre sujet. Mais Facebook m'a fait remonter une vieille publication où j'ai découvert que euh, donc cette fille que je fréquente était en France au moment où elle aurait dû être à l'étranger pour faire cette, cette Tu recommences cette à détailler, c'est un résumé tu es bien parti. Donc, le, et troisième tu te mensonge, le troisième mensonge qui m'a le plus surpris, alors il est différent des deux autres, parce que celui-là, c'est le, le, les trois mensonges dont on n'avait pas le droit de parler en présence de sa famille. Et en fait, euh, j'ai découvert. Donc, ce pas un mensonge, c'était en tout cas un non-dit ou euh, un mensonge par omission. En fait, elle le disait à tout le monde, soit à sa, soit à sa famille. Et c'est ça qui t'a mis la puce à l'oreille, une neuvième fois En fait, euh, c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'était de retrouver une vieille euh, publication Facebook, datant de l'époque où elle était censée faire son métier de trapéziste, et où en fait, euh, j'ai compris qu'elle faisait autre chose. Ben non, parce que surtout, qu elle, est, surtout elle était en France à ce moment-là, alors que normalement, elle aurait dû être à l'étranger, d'après son récit. D'accord, conclusion. C'est surtout ça qui m'a... En conclusion, j'ai épluché, épluché, épluché les fils qualité Facebook et j'ai eu la preuve. Non, tu détailles. Que... Ça y est, on a l'info. Tu ne donnes pas ce qu'il faut <rire> que tu dises et tu dis ce qu'il faut pas dire. On a l'info, on a compris. Quand on a compris, on enchaîne. Tu l'as gaulé sur Facebook, on enchaîne. Voilà, donc j'ai eu comme j'ai eu euh, comme j'ai eu la preuve que ça aussi c'était un mensonge. J'ai eu la confirmation que tout, en réalité, tout ce qu'elle voulait faire dans sa vie était sujet au doute. Tout ça veut rien dire. Fond. Tout c'est qui, c'est quoi Toutes ses activités, son métier. Non, euh, cette information ses... est, est inutile oh. car trop vague. Soit tu apportes une information supplémentaire et tu nous dis il y a un quatrième mensonge, mais tu résumes pas partout. Tout ça veut rien dire. Elle ment pas sur tout. Sur son âge, elle n'a pas menti. Non. Bon, alors, ça veut rien dire, c'est faux. Pas logique. Donc, enchaîne. Non. Vois, on, a, on a trois mensonges saillants et structurants, ça suffit. Oui. Qu'est-ce qui nous amène à notre oui. appel d'aujourd'hui Et donc, aujourd'hui, je t'ai appelé euh, car j'ai prévu, enfin j'ai prévu, j'ai décidé de la quitter. Je J'aimerais, si possible, récupérer mes affaires avant, mais on va voir si je tiendrai jusqu'à samedi. Euh, et je voulais savoir si euh, si c'était une bonne idée euh, de, de de dévoiler euh, le euh, ces ces mensonges hein, qui sont pour moi je trouve assez énormes euh, de dévoiler ça à, à son entourage et si ça pouvait euh, je ne sais pas si ça avait un quelconque intérêt mais euh, manifestement euh, euh, ta conclusion à toi c'est que euh, c'est que un peu, ce sera un peu masochiste de ma part, que c'est inutile, et qu'il vaut mieux... Ma conclusion euh, à moi, que que rien à la, la plus personne ne nous écoute, tout le monde a abandonné, et m'a déjà pris pour un enculé, alors que je ne fais que vous faire faire quelque chose d'indispensable, euh, que j'ai appris auprès de gens bien moins sympathiques que moi, la conclusion... C'est que tu dois travailler sur toi, au lieu de, au lieu de, de dépenser ton énergie et ton, ton temps de cerveau disponible, à aider ces gens qui sont dans l'autre camp. Oui. Tu es toujours incapable de reformuler clairement cette relation. Même quand je t'aide, c'est toujours pas fluide. Donc travaille là-dessus. En, en, en oui. faisant cet exercice qui peut te paraître stérile, quand je dis à toi, qui peut vous paraître stérile ou infantilisant, en réalité, c'est comme ma vidéo sur la poste. Savoir faire parvenir un paquet in intact à destination euh, pour le juste prix est une activité qui a l'air débil débilitante, mais qui en réalité met en œuvre tout un corpus de qualité intermédiaire et de sens de la méthode, du détail, d'intelligence manuelle, etc. Là, de la même façon, savoir résumer factuellement, synthétiquement chronologiquement, dynamiquement et en faisant ressortir les points saillants une histoire dans laquelle on est émotionnellement impliqué, ça a l'air d'être un, un exercice oratoire un peu, qui tourne en rond, un peu vain en réalité, ça met en œuvre un corpus de qualité que vous ne, que vous ne mobilisez pas comme quand tu, tu, tu fais du kettlebell à la gym tu fais tourner le poids autour de ta tête ça met en œuvre toute la chaîne musculaire qui va des quadriceps aux, aux épaules en passant par les abdos Formuler oui. c'est tout, ça fait appel à la mémoire, à la précision, à la grammaire, à la syntaxe, à la... au temporel, au sens temporel des choses, ça fait remettre les choses dans l'ordre, ça fait appel à l'empathie parce qu'il faut se demander ce que l'autre est en train de comprendre, ça fait appel à la logique, entraînez-vous, c'est ça la clé, c'est pas la clé pardon, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante dire que c'est la clé ça voudrait dire que ça ouvre toutes les portes non c'est une condition nécessaire tant que vous n'êtes pas à même de faire ça vous n'arriverez nulle part vous serez toujours le, le dindon de la farce dans les relations hommes-femmes oui, oui voilà, on va euh, on va clore cette conversation là dessus euh, j'espère que tu ne l'as pas pris personnellement et, non. et je t'encourage à travailler euh... dans cette voie je non, je ne l'ai pas pris du tout personnellement. Après, euh, bon, est-ce que euh, est-ce que ça ne serait pas une désolé de remettre la question, de, de re la question mais est-ce que ce ne serait pas une meilleure idée de euh, peut-être euh, éventuellement réenregistrer Ah que, bah non, non, bah qui... ça c'est trop facile. Ah ben bah ça c'est trop... on, do... on donne son accord pour ah, être ouais. enregistré, puis après on, est... on estime qu'on n'a pas été très performant, mais on change d'avis. Ah bah non, non, non. Un accord, un, un accord est un accord. Tu, savais tu, tu as parfaitement accepté que je t'enregistre, oui. tu, tu, tu m'as donné 5 euh, minutes pour aller brancher euh, Skype, euh, pour euh, te rappeler, brancher le micro, etc. Puis comme tu trouves que t'as pas été très bon, il faut rappeler. Non, non, non, non ça c'est pas masculin, ça. Ça c'est pas H. Tu t'es engagé, tu t'es engagé, maintenant t'assumes, ça c'est H. tu es en train de nous le faire à la fourbe, là. Non, mais finalement, on va le refaire. Pose tes couilles un petit peu, ça te fera du bien. Non, c'était plutôt au niveau de... de... Oui, au niveau, pas tellement au niveau du contenu, mais plutôt au niveau de, oui, de la performance. Bah c'est ce que je viens de dire, tu vois, tu, tu, tu rephrases ou tu reformules, mais... Écoute, re réfléchis à tout ça et réécoute ça à froid. Ce qui n'est pas formulé n'est pas pensé, ce qui n'est pas pensé est foireux, ok Non, oui. ok, si, ok, tu pas l'air convaincu. Bon, bah en tout cas, c'est ma dernière version. Allez, tu rappelles quand tu veux. It's not the It's not the It's not the It's not the I It's think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, three, two, one, let's jam.